Bonjour et bienvenue au cabinet MP. Mon nom est Aimé Kone, je suis le responsable marketing du cabinet MP. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment attirer les clients sur Facebook et vendre ses produits. Si vous nous découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche de notification ci-dessous. Pour vendre sur Facebook, il faut savoir faire deux grandes choses. La première des choses, il faut comprendre c'est quoi Facebook et comment Facebook fonctionne. Et la deuxième chose, c'est de savoir vendre tout simplement. Donc, on va d'abord apprendre c'est quoi Facebook et comment Facebook fonctionne. Facebook, c'est un réseau social. Un réseau social, c'est quoi? C'est une plateforme en ligne qui permet de regrouper des personnes par centre d'intérêt, par affinité. C'est-à-dire des personnes se connectent là pour suivre des actualités ou bien faire des événements dont ils ont envie, pour lesquels ils ont un intérêt. Donc, c'est ça sur Facebook. Deuxième des choses, comment Facebook fonctionne? Facebook s'arrange à ce que les personnes qui ont des affinités, qui ont des centres d'intérêt en commun puissent se retrouver dans des groupes, puissent être amis sur Facebook, afin d'accroître la fréquentation de la plateforme. Parce que c'est de ça que Facebook vit. C'est comme ça Facebook fonctionne. D'ailleurs, le message marketing, c'est « garder le contact avec vos amis et vos parents partout dans le monde grâce à Facebook. » Donc ça, c'est Facebook. C'est comme ça Facebook fonctionne. Dès que vous comprenez ça, la deuxième des choses à faire, c'est de pouvoir vendre. Alors, le principe de vente, il reste le même quel que soit l'endroit, quel que soit la plateforme, quel que soit le produit que vous voulez vendre, le principe de vente reste le même. Comment vendre? Vendre, c'est trouver des personnes qui recherchent le type de produit qu'on vend afin de pouvoir leur proposer nos produits ou services. Maintenant, qu'on sait c'est quoi Facebook, comment Facebook fonctionne et le principe de vente, comment est-ce que ça va se passer concrètement? Alors, donc, les personnes qui vont sur Facebook vont pour un intérêt et ces personnes-là ne vont pas dans le premier but d'acheter un produit. Lorsque les gens vont sur Facebook, ils vont, comme Facebook l'a dit, pour garder le lien avec leurs parents, le lien avec leurs amis. Ils vont sur Facebook pour chercher des informations, pour se divertir, se détendre et tout ça. Donc si on veut vendre sur Facebook, on doit s'arranger à rassembler les personnes qui ont un intérêt pour notre produit ou bien pour ce qu'on vend en publiant des choses qui vont les attirer vers nous. Pour le produit qu'on vend donc comment ça va se passer concrètement on va publier des éléments qui sont informatifs divertissants, etc etc on va faire poser trois actions essentielles la première action c'est de publier des annonces directes c'est quoi les annonces directes les annonces directes c'est tout ce qui concerne directement votre produit ça peut être des images de votre produit ça peut être des articles écrits de votre produit ça peut être des vidéos des explicatives de vos produits comme je le fais actuellement c'est ce qui va permettre aux gens qui ont un intérêt pour le type de produit que vous vendez ils vont venir se réunir sur votre page ou encore sur votre profil, ou encore dans le groupe que vous avez créé. Ensuite, vous pourrez maintenant passer à la deuxième étape qu'on va voir tout à l'heure de la vente. La deuxième action que vous pouvez accomplir pour attirer les personnes autour de votre produit, c'est de publier du contenu gratuit. Voilà, le contenu gratuit, c'est quoi C'est tout ce qui est en lien avec votre produit et que vous pouvez fournir aux clients sans qu'ils ne consomment la totalité de votre produit. Donc, ça peut être, par exemple, un extrait de votre formation si vous êtes un formateur. Ça peut être la procédure de confection de votre produit si vous êtes un artisan. Ça peut être des conseils d'usage du produit avant et après la conservation. Bref, tout ce qui peut aider le client pour qu'il puisse mieux utiliser votre produit ou encore qui est en lien avec votre produit. Ça peut être aussi des trucs qui sont pas forcément en lien des trucs généraux comme des informations mais que vous trouvez pertinentes pour le client pour qu'il puisse simplement prendre connaissance du produit. Pour les personnes, par exemple, qui font des formations de CV, l'aide et motivation, ces personnes-là vont publier régulièrement des offres d'emploi de sorte que tous ceux qui recherchent des offres d'emploi et bien sûr qu'ils ont envie de rédiger des CV vont aller sur leur profil pour ne serait-ce qu'avoir les informations des offres d'emploi. La troisième et dernière action que vous pouvez publier pour pouvoir fédérer les personnes qui ont un intérêt commun autour de votre produit c'est de faire des jeux concours très peu de personnes utilisent des jeux concours encore c'est en tout cas en Côte d'Ivoire vous devez faire des jeux concours des jeux concours par rapport à votre produit par exemple vous posez des questions sur votre produit ou encore sur votre domaine et à la suite de ça les personnes qui veulent jouer vous allez demander des actions soit de partager votre contenu soit de taguer leurs camarades sur votre produit bref, faire en sorte que vous puissiez être connu davantage et puis à la suite vous pourrez maintenant tirer le gagnant au sort ça je ne vais pas pouvoir développer comment on fait un jeu concours ici mais dans une prochaine vidéo, je vais vous détailler concrètement comment est-ce qu'on fait un jeu concours. Alors, lorsque vous avez accompli ces trois actions, vous avez fait seulement la moitié du travail. C'est-à-dire vous avez fédéré les personnes qui ont un intérêt par rapport à votre produit. La deuxième des étapes maintenant, c'est de proposer votre produit aux prospects. Tous ceux qui sont intéressés, qui ont un intérêt pour votre produit, pour ce que vous faites. Donc, vous allez maintenant leur parler de votre produit. Mais attention, ça ne sera pas de faire pour une première fois simplement l'attraction c'est-à-dire les trois actions qu'on a effectuées précédemment, et puis de proposer le prix une seule fois. Non, vous allez faire régulièrement ces trois actions et puis alterner avec des posts ou bien des informations concernant votre produit normalement, c'est-à-dire avec le prix, tout ça. Donc à chaque fois que vous publiez deux ou trois éléments pour attirer des personnes, vous allez proposer votre produit ensuite. Il y a plusieurs méthodes. Certains mettent en commentaire, certains mettent directement dans l'information, mais le divertissement directement. Donc ça va dépendre de vous. Lorsque vous faites ça, la troisième étape, ça sera maintenant de conclure la vente. C'est-à-dire vous demandez au prospect de payer vous entendez soit pour conclure la vente par Messenger, par appel, par WhatsApp, etc., etc. Et lorsque vous êtes d'accord, vous terminez. C'est comme ça que vous allez faire régulièrement pour vendre vos produits. Voilà, l'algorithme de Facebook, a dit comment est-ce que Facebook fonctionne pour pouvoir montrer votre contenu, ce que vous publiez aux gens. Il change régulièrement, il peut changer même chaque mois. Facebook ajoute toujours un nouvel élément, etc., etc. Mais généralement, les gens font le bilan chaque six mois ou chaque année. Voilà, chaque année, il y a des personnes qui font le bilan pour dire voici ce que Facebook a décidé maintenant. Donc, il peut changer, mais le principe va rester toujours le même parce que l'objectif de Facebook, c'est de fédérer les gens autour d'un intérêt commun et si vous arrivez à attirer les personnes qui ont un intérêt par rapport à votre produit vous allez vendre votre produit régulièrement donc c'est ce que je voulais partager avec vous donc en résumé pour vendre sur facebook il faut savoir faire deux grandes choses Un, il faut comprendre c'est quoi facebook et comment facebook fonctionne lorsque vous comprenez ça vous devez pouvoir vendre. Le principe de vente reste le même. Attirer des prospects, proposer l'offre et boucler la vente. Lorsque vous comprenez Facebook, vous devez accomplir trois actions. Publier des annonces directes, publier du contenu gratuit, faire des jeux. Ça va vous permettre de pouvoir attirer des personnes qui ont un intérêt commun autour de votre produit. Lorsque vous le faites, vous alternez avec des informations directes de votre produit, avec le prix. Et quand les gens sont d'accord avec le prix que vous voulez, qui sont d'accord, et vous appellent. Vous vous dites, je veux votre produit. Vous concluez la vente en entrant dans leur inbox. Vous leur demandez d'appeler etc., etc. Et puis, vous avez fini. Je termine en disant, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, vous pouvez télécharger les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. Ces stratégies-là, ce sont des stratégies qui restent dans le temps. Ce sont des principes universels de vente qui vont vous apprendre les bases de la vente. Vous allez comprendre comment est-ce qu'il faut vendre quelque chose soit la plateforme. Ça ne sera plus forcément Facebook, mais ça sera les autres plateformes Instagram, YouTube, etc., etc., vous allez savoir comment est-ce qu'il faut vendre. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment digitaliser votre marketing. Comment est-ce que vous devez utiliser les outils digitaux pour pouvoir vendre en ligne. Donc, si vous ne voulez pas manquer cette prochaine vidéo-là, abonnez-vous à notre chaîne en activant la cloche des notifications ci-dessous. Et dès que la vidéo sera publiée, vous allez recevoir une notification qui dit que la vidéo a été publiée. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.